Bonjour, Laurie Bédard. Bonjour, Jennifer. D'abord, merci de nous partager ton expertise au regard de la rétroaction dans le cadre du cours sur la rétroaction sur Campus Récit. C'est très précieux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, Laurie, d'abord, peut-être un petit tour guidé de, de ton pédigree. Tu as un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire. Tu as une maîtrise en administration scolaire. Euh, tu es maintenant conseillère pédagogique au Récit, mm -hmm. parmi nous, depuis août 2017 à la CS, Marguerite Bourgeois. Tu es dans le milieu d'éducation depuis un bon moment, depuis 2007, tu as été enseignante au primaire, conseillère pédagogique en mathématiques, et tu es aussi chargée de cours à l'Université de Montréal. Donc, tu as principalement donné divers cours sur l'intégration des technos au pré-scolaire primaire, et tu as eu la chance de travailler avec plusieurs pédagogues, dont Mélanie Fortin, Pascal Dominique Chaly qui est conseillère pédagogique au Réci aussi, Catherine Dupré, Geneviève Saint-Denis. Tu as aussi travaillé au développement de cours en micro-enseignement, et tu as animé divers séminaires à ce sujet-là aussi. Alors, merci d'être là. On a des questions à te poser par rapport à ton expertise. D'abord, tu as un intérêt pour la rétroaction, c'est clair? Merci. Oui. d'où vient cet intérêt-là? Euh, alors, tout d'abord, ben, je vous partage bien noblement, en fait, mon expérience. Euh, la rétroaction, je me suis questionnée quand j'étais enseignante au primaire. Donc, euh, euh, à l'époque, j'avais des pratiques un petit peu plus traditionnelles. Donc, euh, par rapport à la rétroaction, euh, souvent, en situation d'écriture, je donnais une rétroaction qui était à la fin des productions, ou même divers, euh, évaluations, diverses évaluations où la rétroaction était euh, en fin d'examen. Puis, les élèves n'avaient plus de pouvoir sur leur, euh, leurs apprentissages. Donc, la production était terminée. Oui, je m'efforçais de faire un commentaire qui était précis, détaillé, euh, mais il y avait peu d'élèves qui le lisaient, bien entendu, parce qu'ils ne pouvaient plus améliorer leur production ensuite. Donc, L'intérêt a commencé à ce moment-là, puis je vous dirais que l'élément clé, l'élément déclencheur, je vous dirais que l'élément clé, l'élément déclencheur, ça a été quand j'ai eu des tablettes tactiles en classe. Donc, on avait un chariot de tablettes iPad à l'école, puis j'utilisais, je voulais utiliser les tablettes, mais évidemment, comme on avait un chariot partagé, je ne pouvais pas les utiliser tout en même temps. Donc, j'ai pensé à une réorganisation de ma classe, une restructuration. On a commencé à travailler en atelier. Donc, c est, c est, ce sont ces petits ateliers-là, en fait, euh, que j'ai installés en classe qui m'ont permis de pouvoir offrir de la rétroaction en cours d'apprentissage à mes élèves. Par exemple, on faisait de l'écriture collaborative avec Google Documents ou iPad euh, e euh, du récit. Puis, euh, je pouvais m'asseoir avec un petit groupe d'élèves pendant un atelier, puis pouvoir euh, donner des commentaires sur les productions, questionner, sur les, élèves, questionner les élèves en cours d'apprentissage. Puis, ça les amenait à réfléchir sur ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, tout processus métacognitif des élèves, je pouvais les pousser encore plus loin dans leur réflexion sur ce qu'ils étaient en train de produire, sur l'écriture, sur les erreurs, etc. Donc, ça, ça a été l'élément clé au primaire. Puis ensuite, bien, comme j'intégrais les technologies au quotidien dans ma classe, j'ai été invitée à donner des charges de cours à l'Université de Montréal en intégration des technologies, partager en fait mon, mon expérience. Euh, sur l'intégration des technologies. Puis, dans les cours, j'ai fait un petit peu, j'ai passé par le même cheminement, donc une approche qui était un petit peu plus traditionnelle avec les étudiants à l'université, donc une rétroaction en fin d'apprentissage. Puis, euh, à un moment donné, on s'est rendu compte, euh, on a voulu présenter une multitude d'outils, mes collègues et moi, puis les étudiants étaient intéressés, bien évidemment, sauf que le réinvestissement n'était pas nécessairement présent. Donc, on a réfléchi à nos pratiques, puis on en est venu, à installer euh, de nouvelles pratiques de rétroaction. Donc d'abord, la rétroaction encore une fois en cours d'apprentissage. Mais vous savez, à l'université, on a des grands groupes. Souvent, on a plus d'un groupe. Donc oui, on avait des belles intentions. On voulait leur donner des commentaires précis, utiles, pour leur permettre de s'améliorer avant le, le résultat final, la production finale. Mais on s'est retrouvé, euh, je vous dirais, à faire beaucoup de rétroactions écrites. Euh, puis on, on s'est ajouté du travail. Alors, Laurie, un changement de pratique, tu parles de changement de pratique, c'est inspirant ce que tu nous dis, mais comment tu abordes la rétroaction concrètement avec tes futurs enseignants? Comment tu t'y prends? As-tu des exemples concrets à nous donner? C'est sûr qu'on veut valoriser l'erreur, donc valoriser un processus d'apprentissage. Pour ça, on est à installer des critères d'évaluation qui sont vraiment clairs. Donc, on est dans la transparence, dans la rigueur, dans la cohérence. On essaie de toujours focusser sur ce notre but à atteindre. Donc, on a notre intention d'apprentissage. Puis, on essaie aussi, comme enseignants, d'être des modèles pour les étudiants. Donc, de prêcher un peu par l'exemple avec eux. Donc, on va nous-mêmes leur modéliser certaines pratiques de rétroaction en classe. Puis, notre intention ultime, c'est de les amener à s'auto-évaluer, donc s'auto-réguler. On peut remarquer avec les étudiants que lorsqu'ils évaluent d'autres étudiants, donc avec la même grille d'évaluation que je vais utiliser pour euh, évaluer leur production, ils vont, pendant ce processus d'évaluation par les pairs, réfléchir à leur propre pratique. Euh, C'est plus se rendre compte. C'est un peu drôle. J'entends souvent des étudiants euh, lever la main, Madame, je suis en train d'évaluer. Mon collègue, puis je me rends compte que moi, peut-être que ça manque de précision ici. Euh, peut-être que finalement, euh, je n'ai pas respecté le, le, le programme de formation parce qu'on nous demande toujours d'être cohérent avec le programme de formation. Puis, ça les amène à se poser des questions. C'est vraiment cette visée-là qu'on veut euh, en classe avec les étudiants. Puis, ce que tu as dit au début, Laurie, c'est intéressant, mais, mais par où je devrais commencer? Parce que tu es rendu dans un processus assez avancé dans tout ça. T as, t as pris des des risques, as essayé, t as, t as fait plein d'expériences euh, intéressantes, mais par où je devrais commencer, moi, si je veux faire de la rétroaction avec mes jeunes, par où je devrais commencer? C'est quoi l'élément crucial à retenir? Euh, je dirais que d'abord, c'est l'intention d'apprentissage. Je parlais de cohérence, de rigueur, de transparence, d'avoir des critères. Donc, de lier cette intention d'apprentissage là à notre objet d'évaluation, par exemple, va nous aider parce qu'on va savoir exactement où on veut amener nos élèves, si on est en classe, amener nos étudiants si on est à l'université. Donc, le processus d'apprentissage passe par les mêmes étapes qu'on soit avec les élèves ou avec les étudiants. Puis, il faut aussi accepter que le chemin sera différent d'un étudiant à l'autre. Donc, euh, peut-être qu'il y en a qui vont partir d'un petit peu plus loin, d'autres qui vont être plus près du but. Donc, c'est de savoir s'ajuster, savoir aussi euh, planifier notre rétroaction pour les amener à atteindre l'objectif, donc, ou la, le développer la compétence. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut avec, euh, avec nos étudiants. Puis, je vous dirais euh, aussi qu'il euh, faut l'enseigner. Donc, je parlais de rétroaction par les pairs. Ce, cet aspect-là de rétroaction par les pairs, il faut apprendre à donner une rétroaction avant de lancer aussi euh, nos élèves ou nos étudiants dans ce. dans. OK, on fait de la rétroaction par les pairs, tout le monde, allez-y. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un modèle. Il y a une petite vidéo que j'aime beaucoup faire regarder avec mes étudiants. Il y a une petite vidéo que j'aime beaucoup regarder avec les étudiants. C'est la vidéo euh, sur, ben, qui a été faite en collaboration avec le récit. Euh, les élèves du secondaire, on appelle ça les booktubes, euh, font des booktubes, donc des petites vidéos, puis les autres. Euh, les autres élèves font une rétroaction par les pairs, puis l'enseignante a vraiment bien enseigné ce processus-là. Puis euh, la vidéo le démontre bien, je vous invite à la regarder d'ailleurs, puis c'est la même vidéo que je, je regarde en classe avec les étudiants, puis là ils voient que les élèves du secondaire sont en mesure d'offrir une rétroaction par les pairs, ils voient comment ces élèves-là le font. Puis euh, après ça, on, on va commencer à faire une rétroaction qui va être... Euh, bienveillante bien sûr, qui va être précise, mais ce qu'on leur demande, c'est surtout de donner des pistes d'amélioration concrètes, donc sur ce qu'ils ont relevé. Toujours en lien avec la grille d'évaluation qu'on va avoir présentée en début de session. Donc, on est toujours dans cette cohérence-là euh, entre chacune des étapes là, de rétroaction, d'apprentissage de, de, de, aussi. Donc, cette intention d'apprentissage-là, moi, je le vois un peu comme un lieu où on veut se rendre. Donc, exemple, on, on se rend à Montréal. On veut se rendre à Montréal, il y a quelqu'un qui part de Québec. Euh, Quelqu'un d'autre peut partir de Laval. Puis notre route va être différente d'une personne à l'autre. Donc tout dépendant du chemin qu'on a pris, est-ce qu'il y a du trafic, est-ce qu'on a rencontré un accident, euh, est-ce que je suis habile à conduire, est-ce que je suis un petit peu plus stressée au volant. Donc ce chemin-là va être différent. Sauf que ça ne veut pas dire que la personne qui va prendre plus de temps pour se rendre à destination va avoir un chemin qui va être nécessairement rempli de d'embûches. Donc, peut-être que la personne qui va partir euh, d'un peu moins loin va, elle, parcourir certains obstacles qui seront différents de la personne qui part d'un petit peu plus loin. Donc, notre intention, nous, comme enseignants, doit rester tellement claire qu'on peut euh, facilement trouver le meilleur chemin pour l'étudiant. Donc, ce chemin-là qui va, la bonne voie à suivre pour répondre à ses besoins. Donc, je vois beaucoup la rétroaction comme euh, euh, facilitant la différenciation aussi. Donc, on est vraiment dans des approches qui sont euh, conjointes. Donc, on est vraiment… Euh... Tu parles de rétroaction depuis le début, avec tous les essais que tu as faits, euh, avec le recul et, et, et avec, euh, en faisant le point, quelles retombées tu vois, sans que ce soit scientifique, tu dois voir des retombées, quelles sont-elles? Euh, je vois, c'est sûr que ce n'est pas scientifique, comme tu l'as dit, euh, Jennifer, mais je vois des retombées au niveau de la qualité des productions. Ce que je reçois comme travaux d'étudiants, c'est vraiment plus peaufiné, plus détaillé, encore plus en lien avec le programme de formation. Donc, c'est ce que je ressens. Puis, je dirais aussi, au niveau de la quantité de courriels que je reçois des étudiants, ça peut paraître banal un petit peu, mais la première session, que, le premier cours que j'ai donné il y a cinq ans à l'Université de Montréal, j'ai reçu une quantité de courriels phénoménales sur les, les travaux, donc ce qu'il fallait faire pour les travaux, les critères d'évaluation. J'avais présenté brièvement en classe le guide pour les travaux, la grille d'évaluation, mais les étudiants ne comprenaient pas. Mais en le faisant, en évaluant les pairs, ils comprennent encore mieux la grille d'évaluation, les critères, puis ils sont capables eux-mêmes de s'auto-évaluer. Donc, je dirais, je pense que j'ai réduit de 50 ces courriels-là, peut-être même plus Peut-être que je suis à 20 de ce que je recevais au départ dans les courriels d'incompréhension des étudiants. Donc, c'est sûr qu'on aime à croire que ce qu'on fait a porté ses fruits. Donc, voilà. Tu parles de courriels, mais on a aussi aujourd'hui plein d'outils numériques qui nous, qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent d'offrir de la rétroaction et d'offrir un, un bon suivi. Et c'est accessible à tous. Comment le numérique facilite la rétroaction selon toi? D'abord, en début d'apprentissage, on peut facilement savoir où situent nos apprenants. Donc, la rétroaction en début d'apprentissage, euh, OK, où on est rendu, on va faire un mur collaboratif ou on va faire un nuage de mots collaboratifs avec des mots-clés. Donc, ces outils-là nous permettent rapidement de savoir à qui on, on a affaire, donc, quels sont les, les qui sont les apprenants qu'on a devant nous. Il euh, y a ça, il y a aussi le, la rétroaction, c'est sûr, avec les outils collaboratifs comme euh, Google on a une rétroaction en cours d'apprentissage qui est extraordinaire. Donc, on peut écrire des commentaires à même les productions des étudiants pendant qu'ils sont en train de les réaliser. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout les commentaires audio et vidéo. Donc, je trouve qu'on enlève cet aspect-là d'interprétation de l'écriture. Donc, avec l'outil, exemple, Vocaroo, on va faire un enregistrement audio. Puis, cet enregistrement-là, on va vraiment décrire ce qu'on veut dire. Parce qu'à l'écrit, que à veux, veux pas, on a souvent tendance à interpréter, à y mettre un ton, à y mettre une émotion, alors que la personne qui évalue ou qui donne un commentaire ou qui fait une rétroaction n'a pas nécessairement ce ton-là. Donc, c'est sûr ça facilite au niveau de l'efficacité puis au niveau aussi des élèves qui ont, ou des étudiants qui ont plus de difficultés. Donc, on vient euh, franchir des barrières. Intéressant. En terminant, Laurie, si tu avais quelques commentaires ou des incontournables au regard de la rétroaction à nous offrir aujourd'hui, que ce serait. D'abord, je vous dirais c'est la relation, la relation de confiance. Je vois euh, des participants qui entrent en salle de formation, des participants qui entrent, ben, des étudiants qui entrent en, en salle de classe. Puis c'était la même chose avec les élèves. Cette relation-là qu'on doit avoir avec euh, les élèves, en fait, si on n'a pas cette relation-là, on ne pourra pas apporter ou donner de rétroaction ou elle va être difficilement acceptée. Euh, J'ai une petite anecdote à ce sujet-là, c'est que je donnais un cours de micro-enseignement, comme on l'a dit plus tôt. C'est un cours d'analyse de pratique. Donc, les étudiants doivent bâtir un scénario d'apprentissage, puis ensuite se filmer, puis on analyse dans un séminaire euh, ce qu'ils ont fait. Puis, ils ne rencontrent pas leur euh, responsable de séminaire avant. Donc, ils envoient un travail, un travail écrit, une planification, et le responsable de séminaire doit annoter, commenter la planification avant euh, que les étudiants aillent se filmer. Puis, j'ai fait ça. Puis, moi, j'aime beaucoup donner de la rétroaction, une rétroaction qui est précise <rire> et qui propose des pistes d'amélioration. Les étudiants ne me connaissaient pas. Puis, j'ai vu, euh, ils ont perçu comme... Si je relevais les erreurs, si je. je, je... Parce qu'ils ne me connaissaient pas. Puis après, ça, on s'est rencontrés. On est en similaire, on en a discuté. Puis ils ont accepté plus facilement les rétroactions par la suite. Puis ils ont vu que c'était pour progresser. Mais tout cet aspect-là de culture de l'apprentissage, de, de vouloir s'améliorer, c'est pas encore évident. Donc, parce qu'on n'a pas été élevé. on n'a pas été conditionné à, à, à vouloir progresser, on veut tout de suite réussir du premier coup, donc ces étudiants-là qui, qui ont cette vision-là de « je veux avoir tout bon, je veux avoir A », c'est un petit peu plus difficile, donc il faut bâtir cette relation-là, puis les aider à cheminer dans leur apprentissage, puis on a un, tout un grand travail à faire. Je te remercie, le Bédard, pour ce partage inspirant, vivement la rétroaction, la prise de risque, les expériences. C'est précieux des gens comme toi qui osent et je te souhaite une belle suite dans le milieu de l'éducation. Merci beaucoup. Puis, si vous voulez, vous pouvez suivre nos productions, euh, ben, surtout des étudiants. Donc, on a des, euh, des sites Internet, TIC tu sais, et orthographe, TIC tu sais, et littérature jeunesse qu'on a bâti. Puis, sur YouTube aussi, on a plusieurs capsules vidéo que les étudiants ont créées. Puis, on a même euh, Twitter. Les étudiants. Euh, euh, on en fait mettre en évidence leurs apprentissages dans le cadre du cours PPA 4111. Donc, si vous tapez le mot clic PPA 4111, vous allez pouvoir trouver plusieurs apprentissages des étudiants qu'ils doivent faire à la fin des cours. Voilà. Merci, Merci, Laurie!